Bonjour à tous, je m'appelle Océane Gilibert et je vais vous présenter brièvement le projet de jardin filtrant connecté à biodiversité augmentée qui a fait l'objet de mon stage de Master 2 et qui devrait être construit dans les prochaines années au sein du campus. Un jardin filtrant, autrement dit filtre planté, est une solution fondée sur la nature développée par l'INRAE pour l'épuration des eaux usées. Plus précisément, il s'inspire des mécanismes d'épuration existant naturellement au niveau des berges de rivière. Le filtre néo-campus sera composé de deux zones une zone insaturée en eau qui mime la composition physique et biologique de la rive de rivière et une zone saturée en eau qui s'inspire de la composition physique et biologique de la zone hyporéique qui est le sédiment traversé par l'eau de la rivière. L'objectif de notre projet est de montrer que l'ajout de plusieurs espèces de macro invertébrés permet d'améliorer les performances d'épuration de l'eau comparée à celles obtenues avec seulement intervention des plantes et de communautés bactériennes qu'on trouve dans les filtres classiques. Cet ajout de biodiversité représente la première innovation de ce filtre. Ce jardin filtrant sera relié au réseau des OUC du bâtiment 2A du campus qui accueille principalement des enseignements et des bureaux. En installant ce filtre sur le campus, on crée un petit cycle de l'eau locale qui servira de plateforme expérimentale et de démonstrateur. Ce nouveau cycle signifie que l'eau usée sera épurée et réutilisée pour arroser un espace vert créé autour du filtre. Une telle démarche locale est aujourd'hui préconisée pour une gestion économe et durable de la ressource en eau sur nos bassins versants comme dans les futures Smart Cities. La seconde innovation repose sur l'ajout in situ de capteurs environnementaux pour mesurer l'humidité présente dans les filtres. Ces e-capteurs sont aujourd'hui développés à Ecolab par Jean-Louis Truil en coopération avec François Thibault. Avec ce jardin connecté prévu, les mesures d'humidité relevées seront accessibles en direct depuis notre laboratoire grâce au réseau NeoCampus. La base de données partagée nous permettra entre autres de détecter de potentiels problèmes d'écoulement d'eau dans ce filtre. En parallèle, ces mesures d'humidité nous fourniront un jeu de données optimisé spatialement et temporellement pour alimenter nos modèles déterministes de l'écoulement de l'eau en milieu poreux, comme le modèle de transport biophysique utilisant l'équation d'advection-dispersion. Ainsi, grâce à des techniques complémentaires telles que la tomographie, nous pourrons ouvrir cette boîte noire que sont les flux d'eau à l'intérieur des filtres plantés pour prendre en compte l'effet de la biodiversité. Enfin, ce jardin servira aussi de plateforme de démonstration pour la réutilisation des eaux usées. En effet, le Parlement européen a adopté en mai 2020 une réglementation indiquant qu'un recyclage de l'eau peut être autorisé pour différents arrosages en fonction de sa qualité. Ainsi, l'Europe invite à créer des démonstrateurs de nouvelles techniques d'épuration durable, telles que les filtres plantés, pour améliorer leur intégration dans les territoires en accord avec cette réglementation. L'installation de ce jardin filtrant sur le campus sera alors l'occasion de faire une démonstration des capacités épuratoires d'un filtre à biodiversité augmentée pour répondre aux exigences de la réglementation. Par exemple, est-ce que la qualité d'eau récupérée sera assez élevée pour pouvoir être réutilisée pour l'irrigation d'un potager Je vous remercie pour votre attention.